Comme le titre l'indique, nous allons maintenant voir comment résoudre des exercices avec des soustractions de nombres relatifs. Mais nous allons aller plus loin, puisque vous êtes maintenant capable de simplifier l'écriture. On va progressivement se débarrasser des parenthèses pour la simplifier. En mathématiques, toute l'année, on préférera toujours la simplicité. Dès qu'on pourra simplifier une expression mathématique, on le fera. On a déjà vu par exemple qu'on n'était pas obligé de mettre le signe plus devant les relatifs positifs. Le compositeur de musique Chopin disait « la simplicité est la réussite absolue ». À vous de réussir maintenant. Le grand principe dont il faut se rappeler, c'est que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Et on va essayer de le comprendre avec des exemples. Les exemples que j'ai pris sont tirés du fichier élève, page 16, exercice 54. Moins 18, moins, moins 6. Vous remarquez j'ai mis les moins de moins 18 et de moins 6 en rouge, le moins qui les sépare en noir. Parce que le moins, les moins qui sont en rouge sont des signes pour le nombre. Et le moins qui est en noir, c'est l'opération soustraction. Donc, on veut soustraire moins 6. Ben, ça revient à additionner l'opposé de moins 6, c'est-à-dire plus 6. Autrement dit, moins 18 plus plus 6. On sait faire ce calcul, ça fait bien sûr moins 12. Cette écriture avec toutes les parenthèses, et avec parfois des signes plus qui sont superflus, on va la simplifier. Donc, si on reprend le calcul juste au-dessus, les parenthèses qui entourent moins 18, on peut les supprimer, parce qu'on ne peut pas confondre moins 18, le nombre, avec un moins d'une opération, il n'y a aucun nombre devant. Et puis, plus, plus 6, on peut supprimer les parenthèses de plus 6 et le signe, ça revient à faire plus 6, tout simplement. Moins 18, plus 6. Bien sûr, le résultat est toujours le même. Moins 12. A vous, avec cet autre exemple, mettez pause et essayez de faire le calcul. Alors, la réponse. On doit soustraire plus 36. Ça revient à additionner. L'opposé de 36, c'est-à-dire additionner moins 36. Autrement dit, on va faire l'opération moins 24, moins 36. Ça va dans le même sens. On garde le signe moins, on additionne les valeurs, moins 60. Mettez pause et essayez de comprendre pourquoi moins plus 36 devient moins 36. Et on va passer à la suite. Ce calcul est un petit peu plus long. C'est à la page 18 du fichier élève l'exercice 60, puisqu'il y a plus 5, moins moins 25, plus moins 30. Simplifions. Plus 5 entre parenthèses, ça revient à écrire 5. Moins, moins 25. Soustraire moins 25, c'est additionner l'opposé de moins 25. L'opposé de moins 25, c'est plus 25. Donc si on additionne plus 25, ça revient à faire plus 25. Et enfin, plus moins 30, ça revient à enlever 30. Donc on va pouvoir écrire 5 plus 25 moins 30. On remarque aussi que devant le 25, moins moins se transforme en plus, et devant le 30, plus moins se transforme en moins. À la fin, 30 moins 30, c'est-à-dire 0. En fait, c'est un calcul assez facile. Enfin, lorsqu'il y a une parenthèse et un moins devant toute la parenthèse, il faut noter que on change tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Autrement dit, moins 34 va devenir plus 34, plus 54 va devenir moins 54, et moins 25 va devenir plus 25, à cause du moins qui est devant la parenthèse. Donc le calcul devient 54 plus 34 moins 54 plus 25. Vous remarquez bien sûr qu'il y a 54 moins 54, ça se simplifie. Il ne reste plus que 34 plus 25, c'est-à-dire 59. J'espère que vous avez bien noté ces règles. On va maintenant résumer tout cela avec la formule suivante moins et moins donne plus, moins et plus donne moins. Avec les signes, les erreurs qui reviennent le plus souvent sont les erreurs d'inattention. En règle générale, en mathématiques, c'est un vrai problème pour certains élèves. Donc si c'est votre cas, il vous faut absolument améliorer votre concentration, en particulier lors des épreuves. Vous avez toute cette année pour vous améliorer. Vous en aurez besoin toute votre scolarité parce que vous passerez les épreuves pendant toute votre scolarité. Donc si vous arrivez à être toujours bien concentré, ça sera un grand avantage pour vous. Par exemple, lors d'une épreuve, n'hésitez pas à vous arrêter une minute, à souffler un bon coup avant de reprendre. Parfois on a l'impression que ça fait perdre du temps, mais en fait, ça vous en fait gagner parce qu'après vous êtes plus efficace. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.